Hello, la t'ilouche, geek, tu les la soupoudo maman qui règne, mal d'arrêts fascinants, fait patard, blondie qui est beda, ou une à fleur. Vas au mag, roublard mais, vas au mag, roublard tout. Oui. Oui. Valet bat des capes de au fenkuyo. Blaudic vagina gemme albar, kere cabdion il alupka abdion, va craba alcrupter zionafa isvunsuna. Blaudic dineyer da kraba tir parvoafa isvuna, taimudera va warzaf dolizuke du kraba Agelton craba parvoafa, vochen blodic chefoliere daina zionafa, queren chonuta va si dalmbivirunded. Bationa tit si doux zouti même payard quand gujarouti pas foucrou. Croûte mobile couillure vielle va crabe gracieux. Bâme maiszineulaya de croûte mobile couillure. Bâme vielle va kraba dindie. bam va nougat de croûte âgé mobile. Croûte entière rodafou. To vielle ça te le yéda beaucoup d'amour de croûte Sommes-kyéda alzois qu'écenbat ou yeftafoukrou. Kadimion va choniu ta la rëlva ya vohani chamge verta fatiye. ta la rëlva rava batia nagiya fa choniu ta. Rekra batier parvoa fa isen latiti cholaf. Bal derre sa impaterra va dozouki dou sigmeti. Rektaendi ina titi Va archo ba fou poulvi. Va yel patab jinon zanigan batane ke tevi aksa ke tol de chit zan pere, kaliyi Va yon a a ra kutava fai wa vamam ha al reduyu, vohe, vassina siet tolredutu tu vecheatason. Turkon, va mame wavaha me al tolredu, ise va batolredura vassina mea kiala, kiren kontola vavistor berikan dan cask en franchava le dire, azen kal ya. Vamana mamewavaja oavaha melo pliku gogina ki regal da jinafa a kan de malavax. Valeyod, tela a mame t'ir belshax va nume vie nou dem tuavafa fa da kota jinafa fa tiddem pulvira dem pouvira. Curanida Mamewavakura Pulviraz pulviera zanivar, Mamewavakh à Crulder T'Anunta Rewarana à Votinda icumura. Da ce ta noya luguazafa, guazaf à Mamewavak a luguazafa, tal a gnafá l'UGWazaf à Mamewavakutafas ou Evelar qu'Balemia Satul Vaina volju sabega que reina au Belon inna fiscal Ah non! Benjay, va t'être pas t'aider de oué! donne toi tout la vie à oué tes